S'il vous plaît, sous vos ovations, maximum d'ovations pour nous, s'il vous plaît. Encore, encore, tant que tout le monde n'est pas assis, applaudissez. Tant qu'il y a des gens qui sont arrêtés, vous applaudissez. Je suis toujours debout, donc vous applaudissez jusqu'à j'ai une chaîne. Applaudissez activité d'aujourd'hui porte euh, sur la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion de BTS. Alors euh, nous avons deux programmes globalement, nous avons le programme BTS Comptabilité Gestion et ensuite le programme BTS Logistique et Transport. Alors, nous allons appeler Monsieur le fondateur pour son discours de bienvenue. Monsieur le fondateur, s'il vous plaît. Excellence, Messieurs, le représentant du ministre de l'enseignement technique et professionnel. Excellence, monsieur l'ancien ministre, qui est un grand frère à moi, pour le souligner. Honorables invités, heureux récipiendaires, mesdames et messieurs, nous voudrions avant tout souhaiter la bienvenue à nos invités et les remercier vivement pour avoir consacré leur temps précieux à notre université. L'événement qui nous réunit ici aujourd'hui est d'une importance capitale. Il s'agit de la remise des diplômes de brevet de technicien supérieur BTS à la première promotion de l'enseignement professionnel de notre université. En effet, depuis la création en 2018-2019 du département de l'enseignement professionnel DEP de notre université, c'est la première fois que nous donnons les diplômes de BTS. Ces diplômes sont nationaux et sont délivrés par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à l'issue des examens nationaux. Ici, nous donnons aux récipiendères les diplômes établis par le ministère. Et nous y agitons des attestations de notre université pour voir qu'ils ont fréquenté avec succès l'UNC. Pour cette première promotion, nous avons présenté les candidats dans deux filières logistique et transport et comptabilité et gestion. Nous avons obtenu d'excellents résultats. En effet, sur 30 candidats en tout, 30 ont été admis à l'examen national soit 100% en logistique et transport, nous avons 5 admis dans les dix premiers de la Guinée. On peut dire que pour un coup d'essai, nous avons réalisé un coup de maître. Que le personnel du département d'enseignement professionnel, en quatre heures, enseignant et ainsi que celui de l'université soit sans exception. Remercier et féliciter pour la qualité et l'efficacité du travail accompli. Les excellents résultats de cette année nous engagent pour les années à venir. Condamnez que nous sommes à les maintenir et même à les améliorer. Très chers diplômés, vous allez bientôt entrer dans la grande école de la vie active et nous sommes sûrs que vous ferez honneur à vos formateurs, à notre université et à vos parents. L'Union vous dit félicitations, courage et bonne chance. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse notre pays la Guinée. Je On va passer au discours de notre invité spécial, à l'occurrence M. Ablayer Oubandé. Monsieur le fondateur de l'Université Nongo on a pris, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement Technique, Monsieur le Grand Imam, distingués invités. Lorsque l'un des représentants de la promotion m'a adressé la lettre d'invitation, il m'a appelé aussi n'ai pas hésité à lui dire oui que j'assisterai à la sortie de cette promotion je crois que c'est la première promotion de BTS dans cette université que je connais très bien puisque j'ai été, été plusieurs fois ici lorsque j'étais ministre d'enseignement supérieur et donc au-delà le fondateur est aussi un jeune frère comme il a dit tout à l'heure et en plus nous devons tous quel que soit nos activités, quelles que soient nos positions, apporter notre soutien à tout ce qui concerne l'éducation. Comme l'a dit Nelson Mandela, pour transformer une nation, je vais paraphraser, hein, pour transformer une nation, il n'y a rien de tel que l'éducation. D'autres diront aussi que si on veut détruire une nation, il faut détruire l'éducation. Ce ne sont pas les bons ni les armes. Mais quand vous détruisez l'éducation dans un pays, vous détruisez ce pays-là. Donc je suis très heureux d'être là, aujourd'hui, spécialement en compagnie de ces nouveaux diplômés pour participer à cette cérémonie de remise de diplôme. Et je mettrai un accent particulier sur la formation technique et professionnelle. Je pense que vous avez fait le bon choix. Parce que le plus souvent, tout le monde veut aller pour des études supérieures. Ce qui est noble, ce qui est loi. Mais comme on le dit, tous les chemins mènent à Rome. Vous avez choisi la voie de l'enseignement technique et professionnel. Je pense que vous n'allez pas le regretter parce que c'est ce niveau qu'il y a du travail. L'essentiel du travail se trouve au niveau technique. Mais n'empêche aussi que si demain vous voulez faire d'autres types d'études supérieures, vous êtes libre. Parce que la passerelle là existe partout dans le monde. Mais la chance que vous aurez, c'est que lorsque vous retournez à l'université, vous avez déjà une expérience professionnelle qui vous permettra de trouver rapidement encore du boulot parce que vous êtes employable. Ça ne veut pas dire que ceux qui suivent la voie traditionnelle n'ont pas de chance. Et donc, je suis à vos côtés, je suis à côté de l'université et de tous ceux qui peuvent pour que la formation, l'éducation dans notre pays soit de qualité. Donc à vous les nouveaux venus sur le marché du travail, je vous dis bonne chance, et surtout, surtout, il faut persévérer dans la vie. Il faut avoir confiance en vous, et il ne faut pas manquer de chercher des mentors pour vous guider dans vos choix, dans vos choix d'entreprise, ou aussi, si vous voulez créer vos propres entreprises. N'oubliez pas, la limite, c'est au-delà du ciel. Parce qu'on a vu des jeunes ici, qui ont pu créer leurs propres entreprises grâce à leurs propres capacités, mais aussi, mettez-vous ensemble, créez des synergies entre vous. Je pense qu'à ce niveau-là, vous pourrez avancer très rapidement. Et donc, pour terminer, j'aimerais en une fois de plus remercier cette promotion qui m'a invité pour assister à leur cérémonie de remise de diplôme, mais également remercier l'Université Nongo-Konakini, qui œuvre pour la qualification, de l'éducation dans notre pays et pour la manifestation des jeux. Je vous remercie. On va passer au discours de Monsieur le représentant, du ministre de la Formation technique, du ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Monsieur le fondateur, Mesdames et Messieurs les membres de la direction, Mesdames et Messieurs les, form les formateurs, Mesdames et Messieurs les parents des apprenants ici présents. Chers invités, chers apprenants, messieurs, mesdames, c'est un privilège et une immense honneur pour moi, en ce jour honorable de remise des diplômes des apprenants de l'Institut UNC, de m'adresser à cette auguste assemblée au nom de M. le ministre empêché pour la circonstance, de mes collaborateurs ainsi qu'à mon nom personnel. En effet, l'Institut UNC... Adrien, à l'image de nombreuses autres institutions professionnelles privées du pays, commence à faire de nos jours la fierté de notre sous-secteur de l'enseignement technique au sol et de l'emploi, et par le sérieux qui le caractérise dans son fonctionnement. Les institutions publiques de formation technique et professionnelle, ne pouvons à elles seules satisfaire la demande sans cesse croissante en cadre moyen et personnel d'exécution. État à travers la direction nationale de l'enseignement technique professionnel privé se rejouit et encourage des potentiels promoteurs dans ce domaine. Au discours du président de la commission des récipiendaires. Monsieur le recteur de l'université nongo monsieur le fondateur, monsieur le directeur général du département d'enseignement de professionnel, monsieur le directeur des études, chers encadrés et professeurs, chers parents, distingués invités, chers récipiendaires, bonjour ce matin, nous sommes réunis pour un moment solennel, celui qui marque la fin d'une étape et sans aucun doute le début d'une autre. Nous voilà au terme de trois ans de formation sanctionné par un diplôme. Mais quel diplôme Celui délivré par l'État guinéen. Aujourd'hui, je porte le nom de 30 étudiants à ma qualité de président de la commission. Quel honneur ai-je à me tenir devant vous, responsables, parents, familles, amis, collègues pour vous, vous signifier combien ces diplômes sont tout autant les vôtres que les nôtres Puisque ce combat, oui, je dis c'est un combat, un vrai, nous l'avons mené ensemble. À vous, chers parents, pour le soutien à la fois financier et moral. A vous, chers professeurs, pour les connaissances transmises, n'ayez crainte, elles sont acquises, le résultat est là. À vous, chers amis, pour le chemin de l'Aber mené ensemble, on est arrivé à bout de nos efforts. À vous, chers collègues, pour le moment de partage et de collaboration à l'UNC pour les écoles de tous genre fournis afin que nous ayons accès à une formation de qualité dans un environnement propice. Merci. Aujourd'hui, nous sommes toutes là du diplôme de brevet technicien supérieur. Mesdames et messieurs, pendant qu'on y est, je lever d'équivoque l'équivoque sur cette formation. En effet, le brevet technicien supérieur en abrégé BTS, qui est pour les uns une option pour ceux qui ont reçu au baccalauréat, et eh bien ces trois ans ont appris tout autre chose. ici j'ai vu des diplômés en licence et Ici, j'ai rencontré des gens très doués et qui ont eu le baccalauréat avec mention. Le BTS, contrairement à ce que l'on croirait, est une opportunité à la fois d'allier théorie et pratique, mais également de se mesurer à l'âge échelle, puisque l'examen est national. J'aimerais que tous ceux qui sont présents dans cette salle soient des ambassadeurs de cette offre, puisqu'elle forme des professionnels et facilite l'accès à l'emploi grâce aux pratiques qu'on y apprend. Au récipiendaire, je le courage, bon sens, mais pas dessus tout, formons-nous. Car comme le disait l'autre, le savoir est la clé du monde. Sur ce, bonne remise à toutes et à tous. Je vous remercie. Avant de passer à la remise, nous allons donner l'opportunité au directeur du département d'enseignement professionnel de l'université pour dire son mot. Honorables invités, il n'était pas prévu que je prenne la parole devant vous ce matin mais par devoir, je le fais. Alors c'est pour moi un immense honneur de pouvoir conduire cette promotion à l'examen national. Mais avant tout, je rends hommage à Monsieur le vice recteur qui m'a passé les manettes de ce département. Il l'a fondé avec la Fondation et j'avoue, il a été pour moi d'un grand apport. Sur ce, je lui dis merci. Alors... A vous, récipiendaires de ce diplôme, je vous dirais que, comme je vous l'ai toujours dit en classe, le diplôme n'est pas une fin en soi. Le diplôme n'est qu'une présomption de savoir. Ce qui est important, à côté de cette minute que vous aurez votre diplôme, c'est de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quelles compétences vous revendiquez. Alors, si vous pouvez répondre à cette question de savoir, qu'est-ce que vous pouvez faire je suis sûr que vous pouvez mettre en valeur vos diplômes. Alors, en ce qui concerne la remise des diplômes, euh, on va commencer par la filière BTS Comptabilité. Ils sont au total neuf récipiendaires. Donc les trois premiers diplômes seront remis par euh, M. Ablayer Obaldi. Ensuite, euh, les trois suivants par euh, le représentant du ministère de l'Enseignement euh, technique et de la formation professionnelle. Et enfin les trois autres par notre grande maman euh, de la mosquée Faisal. Le premier, c'est Tupou, Marguerite. Ensuite, Condé Kadjatou. De, de la grande mosquée de Faisal, Bafatuma Tajarai, Leno Madonsya. Enfin, Gianlo Cherno c'est le seul garçon de la classe. Hein. Logistique et transport. Alors, les quatre premiers diplômes seront remis par le fondateur, M. Mamadou Se Le premier de la filière logistique et transport. C'est M. Bali Alassane. Ba Fatima Tou. Ba Fatima Tou. Les deux diplômes suivants seront remis par M. Ba Mouktar, correspondant de RFI. M. Ba, s'il vous plaît. C'est Fatouma. Bali Hamidou. Monsieur le recteur Docteur Mamadou Boboso. Ba la Chamez l'Asie Payma. Bali Aïsatouuma. L'imam de la mosquée de Norvège. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez... Maman du Souma Mohamed Lamine, Monsieur Diailan Gallo, Bali Mamadou Kanyen. monsieur Kalli monsieur Bakshi Professeur Maria Diva, premier responsable du département d'enseignement professionnel à l'Université de la Corona, Diallo Abigati, Diallo Kamara Saloun. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Euh, je suis déjà diplômé en licence en génie informatique et si ce matin aussi je suis diplômé en BTS logistique et transport ce n'est qu'un atout pour moi parce que la formation prime chez moi et ça ne s'arrête pas là euh, on n'oublie pas le marché de l'entrepreneuriat donc c'est un atout pour moi je conseillerais tout le monde de faire l'enseignement professionnel et technique parce que c'est un département qui allie la théorie et la pratique donc euh, ce n'est qu'un sentiment de joie je remercie tout le monde je remercie mes parents de près et de loin, je remercie l'administration de l'université, bien évidemment euh, la fondation et surtout, surtout le département BTS. Je suis diplômé à logistique et transport. Euh, Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un salement de joie. Je manifeste partout dans la cour. Euh, vu que c'est la première promotion qui est sortie et à l'issue des examens, on a fait 100%. C'est de deux programmes confondus, logistique et comptabilité. Ça euh, n'a pas été facile, mais avec uh, la commission qui était là, sur place, uh, donc on s'est vraiment battu. Déjà le BTS c'est un diplôme de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne peut y accéder que par le bac. Et aussi, comme le font certains pays, les étudiants sont en général s'orientent eux-mêmes euh, dans l'enseignement technique et professionnel pour rapidement être employables sur le marché du travail. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Les statistiques montrent en 2012, je pas si ça a changé beaucoup, les sortants des écoles professionnelles techniques trouvent facilement par rapport à ceux qui sont des universités. Je crois qu'en 2018, nous ne trompe pas des statistiques pour l'université, près de 60% ne pouvaient pas trouver de travail dans l'année qui suit, et comparé à ceux de l'enseignement technique et professionnel. Donc j'encourage les gens à lever cette filière. Ça n'empêche pas ensuite de faire euh, des études euh, supérieures.